Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier, ce cinquième et dernier épisode de la semaine de l'automatisation euh, de talent. Euh, vous avez euh, pu voir tout au long de la semaine euh, nos différents webinars sur les euh, sujets euh, smart automation, euh, notamment comment on démarre un projet, comment euh, euh, on on introduit des notions d'intelligence artificielle, comment on traite certains sujets métiers, euh, comment on, on rajoute du, euh, des, des applications développées en low-code. Et aujourd'hui, euh, on va parler de euh, monter à l'échelle. C'est-à-dire que on a euh, déjà lancé un projet, un deuxième projet, un troisième projet d'automatisation. Ça nous plaît, ça nous, euh, ça nous donne envie d'aller plus loin. Et... Euh, et euh, on souhaite monter à l'échelle. Euh, on va peut-être attendre encore euh, deux minutes euh, que plus de personnes euh, se connectent. Donc, euh, pour euh, ceux qui le, le, le souhaitent, ceux qui n'ont pas pu voir les, euh, les, les webinaires de, de la semaine, euh, ils, sont disponibles depuis, euh, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Talent euh, en replay. Bon, on va peut-être démarrer. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, on va parler de, de, de, de passer à l'échelle. Donc, une fois qu'on a euh, nos premières expérimentations, nos premiers projets sur la Smart Automation euh, et sur l'automatisation dans le sens large. Et ça nous plaît, ça nous donne un bon retour sur investissement. Euh, on a envie de passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a, on a envie de donner cette capacité de démarrer un projet d'automatisation à tout moment à toute l'entreprise. Et avec moi aujourd'hui, euh, je suis avec Pascal Piekos et Victor Wang, que je laisse se présenter. Bonjour Pascal Piekos, moi je suis responsable des opérations transverses à Crédit Agricole Consumer Finance CACF et j'ai en charge entre autres la mise en œuvre de l'RPA au sein de, de l'entreprise. Victor. Et Victor et euh, Victor Young, euh, donc je suis euh, sous la direction de Pascal et je suis le chef de projet euh, RPA et je suis arrivé chez CACF il y a maintenant trois ans. Merci et moi-même Elias Daher, je m'occupe de la Smart Automation et euh, plateforme de la practice Smart Automation et plateforme chez RPA. Euh, à l'agenda du jour, donc on va parler donc, de monter à l'échelle, on va commencer par une petite présentation rapide de, des groupes talents et Crédit agricole consumer finance, puis on va vous euh, montrer quelles, quelles sont les, les, les, euh, les raisons euh, pour lesquelles on aimerait passer à l'échelle euh, sur l'automatisation en entreprise et puis comment euh, déployer cette automatisation à l'échelle et euh, éventuellement les pièges à éviter dans ce euh, parcours. Euh, le groupe Talent, euh, très rapidement, est un groupe euh, qui a près de 20 ans d'existence aujourd'hui, euh, multispécialiste du conseil et des services, euh, basé en France, mais implanté euh, dans plusieurs pays à l'international euh, et euh, partout en région en France. Euh, on couvre plusieurs secteurs d'activité et euh, on intervient sur euh, des domaines qui vont du conseil jusqu'au support opérationnel en passant par... Euh, la prise en charge de projets, l'expertise technologique et l'intégration de solutions logicielles. On investit pas mal sur, on investit beaucoup sur des axes technologiques qui vont de l'IA, Big Data, Cloud, IoT et Blockchain. Donc la smart automation chez nous, elle est, elle fait partie de nos, nos travaux sur l'intelligence artificielle. Donc et euh, on intervient sur la Smart Automation, euh, que ce soit sur du conseil, sur l'expertise intégration et l'exploitation accompagnement. On a aujourd'hui plus de 150 experts formés ou certifiés à la Smart Automation, plus de 50 clients. Euh, on est présent partout avec nos centres d'expertise et euh, on est partenaire avec les principaux éditeurs euh, qui sont euh, aujourd'hui du euh, ipass et... Euh, je passe la main à Pascal. Alors le groupe Crédit Agricole, hein, Consumer Finance, CACF, aujourd'hui c'est un des acteurs majeurs du Crédit de la Consommation en Europe. On est présent dans, dans, 17, heures, dans 17 pays, ainsi qu'en Chine, au Maroc. Donc évidemment on investit énormément dans, dans le digital hein, dans le but de satisfaire nos clients. Aujourd'hui nos parcours sont totalement digitaux. Euh, et on court après le time to yes hein, c'est-à-dire répondre à nos clients le plus rapidement possible pour qu'ils aient leur fonds finance. ce qu'ils ont à financer euh, dans, dans les heures ou les jours qui suivent nos principaux clients moi, en nom propre c'est la, la clientèle au particulier hein, et puis sur les institutionnels on a des partenariats majeurs avec Fnac, Darty euh, La Redoute, Printemps dans le monde de l'automobile, Tesla, le groupe, euh, le groupe Fiat en Europe, Ikea, etc. Donc, on est aujourd'hui euh, plus de 9000 collaborateurs dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe France et dans le corporate euh, Consumer, fin Consumer Finance et on a 9 millions de, de clients. Et puis, sur un dernier chiffre, hein, on a aujourd'hui en cours géré 91 milliards d'euros. C'est... C'est un, un gros morceau dans, dans le Crédit Consommation. Donc, CACF, il ne faut pas confondre avec Crédit Agricole. Attention, CF, c'est Consumer Finance, ce n'est pas centre, <rire> centre France qui est une autre filiale du, du groupe. Hein, pour la petite histoire, voilà. Euh, merci Pascal. Euh, je commence euh, notre, euh, notre webinaire euh, par euh, une phrase que j'ai reprise de Darwin, euh, que vous allez certainement reconnaître. Et je l'adapte à mon contexte. Les entreprises qui survivent ne sont pas les entreprises les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux et le plus vite au changement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a des crises financières, on a des crises sanitaires, on a des réglementations qui, qui, qui changent tout le temps. On a de nouveaux modes de consommation et les entreprises doivent s'adapter à ces changements pour... Euh, prospérer, alors pour, euh, déjà pour survivre et aussi pour prospérer. Euh, la digitalisation et l'automatisation en entreprise, aujourd'hui, deviennent euh, incontournables et essentielles pour la survie dans un monde ultra concurrentiel. Euh, on, on est obligé de s'adapter rapidement à ces changements et on, pour augmenter la productivité à l'échelle de l'entreprise, on doit faire plus vite, on doit faire mieux et on doit faire plus. Euh, et on doit concentrer les forces euh, humaines euh, sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et laisser tout ce qui est répétitif, tout ce qu'on euh, euh, qu pourra déléguer euh, aux machines, on va laisser ça euh, à ces petits robots qui nous aident tous les jours. Les, les bénéfices de l'automatisation à l'échelle, euh, elles sont nombreuses. Euh, on a sélectionné pour vous quelques-uns euh, aujourd'hui, celles qui reviennent le plus, celles qu'on euh, qu a euh, aussi euh, mesurées euh, chez nos clients. Euh, on a des économies et des ROI plus importants quand on va monter à l'échelle. On va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait, on va pouvoir mutualiser des coûts et on va pouvoir capitaliser aussi sur la courbe d'apprentissage. Quand on démarre un nouveau projet on part de zéro, on n'a pas de connaissances, on n'a rien sur quoi capitaliser, à part le capital humain évidemment, mais de, en termes technologiques, en termes de, de, de, de, de plateforme, en termes de, de librairie, en termes de, de code, on n'a rien, donc on démarre de zéro. Mais quand on monte à l'échelle, on va pouvoir démarrer avec quelque chose d'existant, on va pouvoir euh, en, faire, en faire plus, on va pouvoir réutiliser et euh, donc, mutualiser des euh, coûts euh, qui nous permettent d'être plus performants. Euh, Pascal, est-ce que euh, là-dessus, c'était quelque chose que vous cherchiez euh, chez euh, Crédit Agricole, Consumer Finance Oui, bien sûr. Alors, notre approche était plutôt de l'ordre du POC. Hein. On est parti d'un POC sur un labo d'innovation, qui est une structure au sein de, de, de Sofanco, hein, chez nous. Une... Euh laquelle on savait pas où on savait pas trop où on allait sur, sur sur la réussite du sujet et puis de poc en poc au bout de six mois quand on a vu que la robotique fonctionnait en, déjà, déjà techniquement en stand alone on est parti sur l'industrialisation montant une plateforme sur notre hébergeur groupe kajip et c'est là que l'aventure a réellement commencé alors on avait mis toute une organisation en place avec les métiers c'est projet d'entreprise programme d'entreprise qui est partagé par une direction générale et drivé par une direction générale. donc C'est aussi plus simple en termes d'acquisition de, de, de, de ces méthodes par l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est pas qu'un projet informatique, c'est surtout un projet d'entreprise, en tout cas chez nous, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et petit à petit, on a fait preuve euh, avec ces POC euh, que l'RPA, déjà, ça fonctionnait, que ça portait du ROI très rapidement avec notre plateforme mutualisée. Euh, les métiers ont un genre de RPA-Mania, si je peux permettre le mot, à CACF, à toutes les directions d'entreprise. Et on s'est organisé pour que chaque direction nous communique, alors avec une équipe particulière d'organisation, on allait voir les processus les plus rentables. On a commencé à mettre en place sur notre plateforme, utiliser ces, ces processus métiers. Et aujourd'hui, on en est à une... 30, à 35, euh, si ce matin, je crois bien, Victor, avec le dernier qu'on a mis en place. Mais tout ça, ça s'est fait très graduellement. Donc, on est parti en POC. Ensuite, la direction générale nous a dit, OK, vous en faites 12 par an. Euh, au bout de six mois, on nous a dit, ben, ben, là, maintenant, vous allez en faire 24 par an. <rire> euh, parce qu'on avait tellement de demandes qu'il fallait aussi qu'on qu s'étoffe. et C'est là qu'on a fait appel à Talent hein, pour, pour monter justement aussi euh, nos capacités de, de développement, donc Talent aujourd'hui est notre centre de développement avec des développeurs de qualité qui nous permettent de, de développer l'ensemble des, des processus métiers. Et puis récemment, nous venons euh, de greffer sur notre plateforme de, de RPA un autre, euh, un autre acteur du groupe Crédit Agricole, cette fois-ci, pas dans le groupe Crédit Agricole Consumer Finance, mais dans le groupe Crédit Agricole, qui appartient au service financier également, qui est Leasing factoring, Leasing Factoring, pour lesquels, ben, avec talent, nous allons développer euh, des robots pour les, les mois et années à venir sur notre plateforme mutualisée. Donc tout ça, c'est mutualisation de coûts, hein, évidemment, parce que là, on va se partager les, les coûts de plateforme entre nous. Et cette courbe d'apprentissage, nous aujourd'hui on l'a déjà mise à l'épreuve hein, avec des méthodes standards, euh, un infra, une infra, pardon, des méthodes standardisées. Chaque robot, c'est un petit projet très très structuré mais agile. Et puis un dispositif humain avec un euh, centre euh, talent pour les équipes de développement toute une équipe d'entreprise avec des implications jusqu'à direction générale pour que ce projet réussisse dans son entreprise. Il y a des très bons retours dans son entreprise. Un autre bénéfice qu'on va chercher, c'est une meilleure réactivité face au changement dans l'environnement. Comme on disait tout à l'heure, s'adapter au changement est crucial aujourd'hui. Et euh, pouvoir euh, s'adapter grâce à l'automatisation euh, à l'échelle euh, et donne un avantage compétitif aujourd'hui aux entreprises, euh, notamment chez CALF. Euh, je pense, Pascal, vous avez, euh, vous avez pu déployer des choses euh, l'année dernière euh, avec l'arrivée. Oui, en pleine crise Covid, alors c'était plutôt à CACF dans ce, dans ce cas-là pour euh, des usages France. Euh, où on avait des difficultés sur un plateau qui traitait euh, pour les courtiers parce qu'on fait des, des, des crédits des, des, des réseaux de courtiers euh, on, on traitait des lettres chèques mais physiquement sur les plateaux il y avait des, des, des imprimantes qui, qui sortaient des lettres chèques pour l'ensemble des cartiers remboursés et puis euh, on a vite vu que ça commençait à être un sérieux problème tout ce qui était physique euh, pourtant même si on est pas mal digitalisé, on avait encore ce truc-là, et avec un RPA, on a on a traité on a traité ces flux physiques en les digitalisant en le faisant entrer dans une usine industrielle de, de chèques. Ça s'est fait très très très très très vite et aujourd'hui, ben, c'est un robot qui porte qui porte ses fruits qui continue à tourner en permanence. Mais c'est bien le Covid qui nous a aussi donner cette opportunité de prouver que la RPA, c'était parfois aussi, des c'est pas uniquement des processus métiers qu'on peut automatiser, mais c'est aussi parfois, euh, au sein des projets, euh, des, euh, des nouvelles mécaniques qu'on peut mettre en place facilement, à moindre coût, et euh, qui ont des récurrences aussi dans le, au niveau du run, et qui vont faire gagner euh, finalement du, du, du ROI euh, sur ces processus-là l'entreprise. Et mon dernier point là-dessus, euh, un des enjeux, un des, enjeux de, de, des entreprises aujourd'hui, c'est euh, de déployer l'intelligence artificielle et la déployer rapidement dans toute l'entreprise. Et cette automatisation à l'échelle va nous permettre de, de, de, de pouvoir euh, euh, déployer, euh, donc rajouter des modules d'intelligence artificielle de manière facilitée. Euh, Pascal, est-ce que, euh, que quels sont les, les, les cas d'usage euh, les, les plus fréquemment euh, déployés chez vous sur l'intelligence artificielle que vous souhaitez déployer? Alors aujourd'hui on est en train de travailler sur un alors on a déjà travaillé sur un POC, on a déjà fait un POC qui a porté qui a porté ses fruits, on va on va l'industrialiser d'ici la, la fin de l'année. On va faire ce qu'on appelle du, de, de, de la, un smart octroi, donc c'est un, un octroi totalement automatisé à l'aide de RPA et en y greffant des modules artificielle, surtout sur la reconnaissance euh, documentaire, donc, grâce à notre euh, plateforme, et puis en termes de, terme de, de ressources, grâce aussi à l'ensemble des équipes hein, qui vont à la fois à monter en compétences. Donc c'est aussi des plateformes hein, et des concepts qui sont euh, qui sont pas uniquement dans la robotisation, mais qui sont aussi dans l'automatisation généralisée, on va dire des, des processus, et on peut euh, aller chercher différents outillages. Euh, Là, c'est ce qu'on va y greffer sur la reconnaissance documentaire. Donc, à la fois, ça motive les équipes parce que on est aussi sur des, des aspects assez novateurs. Et puis, en termes de rendement sur l'entreprise, évidemment, il y, des, il y a des intérêts très, très, très, très, très marqués parce qu'on va aussi accélérer nos processus. De, finalement c'est pour c'est aussi pour le business que les robots avec euh, des nouvelles fonctionnalités euh, d'automatisation c'est surtout au métier et au client final qu'on va apporter satisfaction encore plus qu'aujourd'hui euh, donc, donc on, on voit que euh, les, les bénéfices de l'automatisation à l'échelle euh, il y en a plein euh, et euh, dans toute, toute entreprise qui a, déjà, euh, qui a déjà expérimenté avec la RPA et qui a eu des, des ROI intéressants et qui, euh, qui croit dans la RPA souhaite monter à l'échelle euh, et pourtant euh, la, beaucoup d'initiatives de monter à l'échelle peuvent échouer. Pourquoi Parce que peut-être si on se prend mal on peut faire face à, de, à beaucoup de maintenance à des, des, des, des processus euh, qui euh, deviennent, qui peuvent devenir rigides et qui, euh, qui peuvent donc donner l'impression aux métiers qu'on perd le contrôle sur les processus. Parce qu'une fois automatisé un processus, euh, les métiers vont se poser la question euh, si je dois euh, faire des modifications sur mon processus, euh, est-ce que je vais pouvoir le faire rapidement euh, Donc toutes ces choses-là, toutes ces questions-là font que euh, on, on a quand même quelques quelques obstacles à, euh, à, à passer euh, quand on veut monter à l'échelle. Euh, surtout le point de la maintenance, et euh, c'est un point important, parce que euh, si on s'y prend euh, mal dès le départ, ça peut vraiment coûter cher plus tard. C'est pour ça que nous avons... Euh, il y a quelques best practices à, à, à mettre en place et quelques... Euh, euh, quelques méthodes euh, qu'on a euh, qu'on a euh, qu'on déploie chez nos clients aujourd'hui et euh, qu'on est en train de déployer chez euh, Crédit Agricole Consumer Finance qui vont permettre à cette montée à l'échelle de réussir, vont permettre d'avoir de, de, de, de, une maintenance euh, assez peu coûteuse euh, et qui vont euh, garder euh, toujours une, une réactivité enfin, sur demande de, de, de, des métiers. Il euh, y, y a trois points essentiels quand on veut monter, euh, quand on veut déployer la RPA ou l'automatisation à l'échelle. Première chose, on va mettre en place une organisation, une gouvernance et des processus de fonctionnement de l'équipe. C'est la base pour tout projet, mais c'est très important euh, dans le cadre d'un projet d'automatisation à l'échelle. On, on, on cherche à être au plus près des, au plus près des métiers euh, pour garder cette agilité, pour, garder, euh, pour rester à l'écoute des métiers et, euh, et, et savoir réagir rapidement aux, aux changements. Et en même temps, on va développer l'expertise. On, on cherche à avoir la meilleure qualité, euh, donc, euh, je, je viens de le mentionner, avec la plus grande réactivité possible. Et euh, tout ça euh, avec pragmatisme, avec transparence, et une communication à tous les niveaux euh, pour réussir, Donc, que ce soit vis-à-vis euh, -vis des métiers ou euh, entre les différents intervenants du projet, euh, que ce soit de, de, de, euh, côté métier ou côté IT. Euh, Pascal, euh, et, quelle est votre expérience sur le, sur le sujet C'est vrai que la gouvernance, c'est primordial. Hein. C'est vraiment ce qu'on a mis en place tout de suite. Hein. Aujourd'hui, on est drivé par un sponsor qui est direction générale, de ce fait on va, on va récupérer les, les processus les plus appropriés hein, de chaque direction euh, pour y apporter à la fois euh, ben, le ROI, la sécurisation, ce qu'on qu va chercher, mais ça c'est partagé au plus haut niveau de l'entreprise, mais aussi euh, euh, en revenant un petit peu plus opérationnel, on a aussi des équipes euh, opérationnels qui sont totalement euh, cadrés par des, des cadres méthodologiques hein, qui nous permettent euh, pour chaque euh, robot. Hein, Aujourd'hui, on, on travaille en permanence en, dans notre, on appelle ça l'usine, l'usine de développement euh, RPA avec Talon. Hein, on déploie en permanence trois robots. Euh, avec Calef, ça va être encore un petit peu plus. On va être entre 4 et 5 euh, robots en permanence qui sont, euh, qui sont sur les médias tissés. Hein, donc il faut qu'on ait une organisation digne hein, et chaque robot, c'est un projet. Euh, pour chaque lancement de, de, de robot, ben, on fait un kick-off avec une équipe projet, avec des rôles, des responsabilités, chacun, tout au niveau de l'entreprise, le métier. Un hein, robot, on ne le fait pas pour l'IT, on le fait pour le métier. Donc il y a un manager qui va être responsable de ce, de ce robot euh, à, long, à long terme. Donc lui aussi, il est, il est embarqué au niveau, du, au niveau du métier. Les habilitations, euh, les personnes qui, euh, de l'IT sur lesquels on va accéder aux actifs pour pas qu'ils soient au courant qu'il y a un robot qui va tourner sur leurs actifs quand ils vont les modifier qui pense à nous de toute façon on a des automatismes aussi pour penser à eux mais c'est vraiment une organisation projet très rigoureuse avec des, un, un, un delivery intense donc on peut pas partir de façon artistique c'est vraiment très très cadré chaque RPA c'est un petit projet agile, hein, parce qu'on y rencontre parfois aussi des difficultés, des hein, difficultés techniques, je crois qu'on on les, on les voit on les a vus. Après, on capitalise aussi, parce que euh, ce qu'on a vu une fois, souvent, quand on a réussi à comprendre pourquoi c'était ainsi, dans le robot du copain, même si on le fait pour Calef ou CACF, on va y apporter euh, nos expertises et, et techniquement résoudre plus facilement pour pour délivre le robot en temps et en heure. Donc chaque robot, c'est une organisation, pas militaire, mais en tout cas projet. Et euh, des, des, pour résumer, hein, cette façon opérationnelle. Et puis au plus haut niveau de l'entreprise, un partage régulier hein, tous les deux mois, la direction générale. Euh, groupe et on fait preuve à la fois de l'avancement, on, on, on montre aussi que les robots qu'on a déployés les, les années et les mois précédents portent leurs fruits, des on fait des, des bilans euh, à froid hein, sur, euh, sur, sur ces robots. Est-ce que ce qu'on avait dit, on l'a vraiment fait en termes de, de ROI, parfois c'est même encore mieux, euh, on s'est rarement, euh, voilà, rarement trompé, et puis ça ne porte pas que du ROI, hein, ça porte aussi de la sécurisation, ça porte plein, plein de choses, on a que, toujours l'automatisation sur ROI, mais pas uniquement. Et dans un cadre réglementaire comme celui de la banque, aujourd'hui, c'est très appréciable et apprécié. Et les métiers gardent bien la main sur le processus. L'important, c'est que le métier soit impliqué au plus tôt. Ce pas un problème informatique, c'est un problème à la fois de métier d'automatiser son processus et de responsabilité à long terme. Chaque, chaque robot, chez nous, on le, dé, on le déclare comme un, un intervenant humain. Si je veux faire rapidement, on a, on a créé des nouvelles identités dans nos système d'habitation, hein. on a en gros aujourd'hui des internes, des externes et des robots qui sont déclarés dans nos identités, et les managers des, des métiers ont sous leur responsabilité, au même titre euh, qu'ils ont la responsabilité d'interne, d'externes, ils ont aussi la responsabilité de robots euh, dont ils doivent s'assurer que euh, le déroulement se, se passe comme prévu. Hein. Donc c'est très, très global, c'est une prise de, je, je pense que c'est vraiment... Euh, à tous les niveaux de l'entreprise euh, qu'il faut, euh, qu faut se battre pour que euh, cette automatisation soit, soit le plus, plus naturel et la mieux perçue et dans le long terme apporte vraiment ce, ce Donc Effectivement, c'est un mode de fonctionnement qui est, qui est nouveau et ça demande beaucoup de, de, de, de planification euh, à l'échelle de, de, de, de, de l'organisation pour euh, déployer euh, correctement cette euh, euh, cette montée à l'échelle. Euh, un, un deuxième point très important, évidemment, l'équipe qui va se charger de l'automatisation, euh, on doit la constituer, et, et, et avant tout, ce qu'on va chercher, c'est une équipe qui va être capable d'analyser, de résoudre des problèmes et de capitaliser. Euh, aujourd'hui, les outils dont on dispose, les plateformes, sont très simples à maîtriser, euh, et ça, c'est génial. Euh, on a des plateformes aujourd'hui comme UiPass qui sont assez... Euh, assez facile à, à, à maîtriser en, en quelques jours euh, par contre ce qu'on va chercher à, à voir euh, ce, dont, ce dont on a besoin ce sont des équipes qui, sont, qui soient capables de résoudre des, des problématiques techniques et fonctionnelles très diverses et très variées parce qu'on va manipuler des applications euh, métiers euh, qui, qui sont construites euh, sur des technologies euh, assez variées qui peuvent euh, Parfois, on peut retrouver du legacy ou bien on peut retrouver même des applications euh, aujourd'hui sur du, du cloud ou des applications euh, autour de la data et ainsi de suite. Donc, les, les technologies sont assez, euh, les, les, assez variées. Donc, ça, ça présente des problématiques techniques euh, assez diverses. Et d'un autre côté, bah, on manipule des applications euh, métiers qui, euh, qui, qui, ont, euh, qui ont des fonctionnements euh, euh, qui, qui peuvent être assez, euh, assez difficiles à, à, à assimiler. Donc c'est comme ça, il est important d'avoir une équipe qui, qui sache euh, analyser euh, chaque problème pour le résoudre dans de meilleures conditions. Et euh, un autre point important, c'est que les plateformes, elles sont très bien, mais elles évoluent aussi très vite et, et il faut rester à jour euh, à, à, à, à, à, par rapport à ça pour capitaliser sur ces, ces, ces nouveautés et ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et puis, euh, un, un dernier point, euh, on, on cherche, on sait que la maintenance zéro n'existe pas. Alors, euh, pourquoi la maintenance zéro n'existe pas Parce que les applications et les processus vont à un moment donné évoluer. On va avoir des, des, des, des cas d'exception qui vont apparaître tous les jours et on est obligé de maintenir nos robots. Euh, donc l'objectif, euh, ce n'est pas d'éliminer la maintenance complètement, parce qu'on ne peut pas euh, se passer de ça, mais c'est de la garder euh, le plus possible sous contrôle pour maximiser le ROI. Euh, Pascal, est euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'équipe, euh, quelle, quelle était votre approche en, en fait, pour que les développeurs soient à l'aise, euh... Quand on les intègre, parce que c'est ce qui est important, l'équipe talent, c'est le noyau des développeurs, mais il faut aussi qu'on les aide à rester dans nos standards. Et nous, on a mis en place un framework qui est réutilisé sur l'ensemble de nos robots, qui aujourd'hui nous apporte la, déjà la robustesse, parce que c'est ce qui est attendu à long terme. Un robot, il faut pas qu'il... Il ne doit jamais se planter. Il peut rejeter des, des cas, mais il ne doit jamais se planter. C'est le, le cas pour l'instant, ça c'est très, très important. Et c'est grâce à un framework qu'on qu a développé, qu'on qu a ces gains en run. Et puis en build, dès qu'on en place un robot, on imagine gagner à peu près 20%, 20 des temps de développement. Déjà, rien qu'en utilisant le, le framework qui met à disposition... Les fonctionnalités qui sont assez standards quand on accède au legacy comme tu le disais tout à l'heure on le fait toujours de la même façon donc ça c'est une, une fonction standard qu'on va, qu va mettre de côté quand on accède à tel appli web voilà, pareil quand on accède à des appels à, à des standards excel ou autres on a toujours les mêmes, à peu près les, les, les mêmes approches donc on a une bibliothèque qu'on met dans notre framework voilà, qui nous permet de gagner pas mal en, en temps de développement et, et en qualité parce qu'on est... Dans dans les standards et chaque développeur est un peu contraint à utiliser ce qu'on a mis dans le framework ce qui assure robustesse et puis pour lui aussi facilité de développement. Quand même, ça reste quand même assez assez simple à développer à partir du moment d'utiliser des briques qui sont qui sont robustes et qui évoluent comme tu le dis et justement si on a à faire les évolutions à un endroit unique dans notre parc ça sera beaucoup plus simple que retourner dans tous les robots pour aller modifier le petit truc qu'on appelle 50 fois donc, donc donc on a une équipe euh, on a une organisation qui est en place et le dernier élément qui manque pour, euh, pour que le projet soit vraiment un, un projet d'automatisation à l'échelle ça va être la plateforme on va choisir et déployer une plateforme et une infra qui vont nous permettre d'aller très loin euh, Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de, de, de, de plateformes. Euh, le choix de la plateforme dès le départ, le choix de l'infra dès le départ va nous permettre de, de, de déployer l'automatisation la, la, euh, tout en sachant qu'on peut aller euh, très loin. Alors, les critères qu'on va rechercher, donc, ça va être l'extensibilité, les fonctionnalités. Donc, euh, plus si il y a de fonctionnalités, bah, peut-être que c est, c est, ça va nous aider dans, dans, dans, certains, euh, dans certains scénarios. La sécurité et la robustesse, aujourd'hui, font partie... Euh, aussi des, des, des critères de choix, surtout quand on parle de, de, de processus en, en banque, de, de, de processus qui peuvent être ou qui peuvent manipuler des données sensibles. Donc, c'est très important que, que, que, que la plateforme puisse euh, puisse répondre à, ces, à des standards assez épais euh, sur la sécurité notamment. Et puis, euh, un, un deuxième point, donc, on, on, a, on a parlé des problématiques techniques assez diverses et variées et euh, la, la plateforme, plus elle est facile à utiliser, plus on va se concentrer sur l'essentiel, plus on va se concentrer sur euh, le, le, le fonctionnel euh, de, de, de notre automatisation qui va nous permettre euh, de, de, de limiter le recours à des expertises coûteuses sur les plateformes. Et, et euh, dernier point, une architecture évolutive et redondante euh, va euh, nous permettre de, de, de commencer petit euh, pour euh, et, et de rêver grand. Donc, euh, Notamment, les, les, les plateformes les plus modernes aujourd'hui euh, se déploient facilement sur le cloud. Euh, alors, le cloud, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que dans des environnements bancaires, parfois, on n'y a pas accès. Mais en tout cas, euh, le, le choix de l'architecture euh, dès le départ et, et, et savoir euh, déployer et maintenir cette architecture, cette infrastructure, euh, va nous permettre de, de réaliser des choses, des choses assez importantes. Donc maintenant, euh, le, dans l'automatisation, il y a toujours, enfin, des, des, des, des choses qui vont, euh, qui vont dans l'exécution le, dans, dans d'un projet, euh, qui, vont, euh, qui, qui vont, faire que que, que ce n'est pas fluide. Alors, il y a quelques pièges euh, qu'il faudrait, euh, qu faudrait éviter. Euh, qui euh, vont euh, faire que notre notre automatisation, notre euh, automatisation à l'échelle euh, réussisse et euh, apporte euh, la satisfaction à tout le monde. Euh, Victor, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus euh, vu que tu es au plus près du terrain. Euh, oui, avec plaisir. Euh, bah, il y a un exemple assez concret qu'on a eu euh, lors de nos premiers POC euh, pour euh, notre direction sur les back-office, ils voulaient automatiser euh, les mandacages de la poste. Donc ça, c'était un de nos tout premiers POC. Et en fait, on a développé le, le robot, euh, sauf que le métier n'avait pas fait attention que le service mandacage de la poste s'arrêtait au 1er janvier 2018. Euh, donc ce qui, euh, qui s'est passé, c'est qu'on a fait un développement d'un robot et on n'a pas pu le déployer puisque... Euh, Puisque le prestataire a arrêté le service. Euh, donc voilà, donc on a réussi, on a, le métier a voulu faire un peu trop vite, sans prendre le temps justement de, de voir un petit peu euh, euh, tout, tout, euh, tout, euh, tout cet aspect-là, parce qu'on est aussi dépendant euh, des applicatifs et, euh, et de nos prestataires, des services de nos prestataires. Euh, et puis sinon, on a un deuxième cas où euh, on a développé un robot et euh, le, on l'a déployé, il fonctionnait très bien, sauf que six mois plus tard, euh, l'outil venait à changer avec une nouvelle interface, euh, des grosses évolutions majeures. Euh, donc du coup, on a dû reprendre euh, toute la partie euh, interface web euh, pour se conformer à ça. Et, euh, et ça, c'est des choses qui n'ont qui pas été euh, forcément discutées en amont. Et, euh, et du coup, c'est euh, là où on a mis en place tout un, tout un processus pour euh, choisir, enfin pour euh, euh, savoir si un robot est éligible euh, à l'automatisation et de bien faire cette qualification en amont euh, pour éviter justement de perdre du temps euh, par la suite. Et, euh, et entre autres, comme Pascal l'a dit aussi, euh, il y a aussi les, les, les échanges réguliers à faire avec les responsables IT euh, sur leur périmètre applicatif parce que du coup, il y a des robots euh, qui rentrent dans leurs actifs, qui utilisent euh, ces actifs. Et il faut faire vraiment attention euh, aux évolutions, euh, surtout euh, graphiques, euh, de ces, euh, de ces euh, outils. Et nous aussi en parallèle, lorsqu'on met un robot en production sur un, qui va utiliser un outil, on, on envoie aussi un mail euh, pour dire que maintenant ils ont, euh, ils ont de nouveaux collaborateurs qui travaillent dessus. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Euh, merci Victor. Donc, euh, donc euh, et, et avec ça, on, on, on achève donc la, la, la présentation. Puis, ah oui, il y a aussi un dernier point euh, qui est assez important, c'est que il ne faut, il faut pas penser que tout est faisable via le RPA. Euh, euh, parce qu'on pense que ça, se, ça peut se développer vite, ça peut se lancer vite. Mmh. Euh, on peut aussi avoir d'autres solutions en, en alternative qu'il faut. Euh, aussi analyser comme euh, soit de faire de la consolidation d'activité, soit faire des scripts ou des batchs euh, qui peuvent aussi bien faire le travail qu'un qu qu RPA. Oui, oui effectivement, euh, la, la, la RPA, c'est ouais. un outil très, très puissant, mais il faut l'employer là où il y a besoin de l'employer et ne pas le, le déployer partout. C'est comme si, euh, si on a une, une Ferrari et on veut se rendre au travail tous les jours avec une Ferrari. Bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas efficace. Voilà. Donc, euh... Surtout avec les deux Dan. <rire> donc, donc, donc, on arrive à la fin de, de, de, notre, de, de notre présentation et, euh, et on est prêt à prendre des, des, des questions. Euh... Est-ce qu'on a des questions Alors, j'ai une question de Benjamin. Euh, comment les responsables IT perçoivent-ils l'arrivée des robots sur leur bloc euh, Alors, généralement, ils sont toujours euh, assez effrayés euh, parce qu'ils ont toujours cette idée que euh, un robot euh, va faire n'importe quoi, va euh, augmenter justement les connexions et les transactions. Et euh, on leur répète assez souvent que... Euh, un robot ne fait euh, ni plus ni moins ce qu'un collaborateur actuel euh, fait aussi. Et, euh, et du coup, quand on leur montre un petit peu, on leur fait une petite démo, euh, on, on, a, on a toujours deux, trois pods pour faire des démos, pour qu'ils se rendent compte vraiment de, de, de ce que le robot exécute et euh, qu'ils ont une vision un, un peu plus concrète de la chose. Euh, généralement, ils descendent tout de suite d'un cran et ils sont un peu plus... Euh, on a perdu Victor. Bon, en attendant qu'il se, qu se reconnecte, je, je, je ne sais pas si Pascal, euh, tu peux répondre à la question de Guillaume, si vous avez déjà décidé d'arrêter un robot et dans quel cas Ah ben ça tombe bien. <rire> J'ai une demande depuis quelques jours. Un robot qu'on a développé, euh... Vraiment en urgence parce que euh, sur, nos, notre, euh, sur, sur, sur nos plateaux en fait qui font l'étude et acceptation des dossiers, on a mis des, des, on a développé des nouveaux des nouveaux outils euh, digitaux hein, donc, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Euh, sauf qu'il y a une livraison qui n'est qui, qui est programmée à, à long terme et qu qui n'a pas pu être faite. Euh, euh, au moment où les métiers avaient besoin et on a mis un robot à la place. Euh, alors c'est un truc tout simple, hein. c'est un robot, euh, on va dire, lanceur d'alerte, c'est-à-dire que c'est un robot qui scrute les, les fils d'attente de, de, de clients pour lesquels il faut faire l'étude d'acceptation euh, ra rapidement, euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les capter, hein. Et pour ce faire, ben, euh, on, a, on a un robot qui, euh, qui scrute ces listes-là, parce que ce n'était pas encore développé dans, dans l'application d'études d'acceptation. Et ce robot lance une alerte, donc il fait un petit bip-bip euh, sur le plateau pour dire, ben, attention, là, tu as, as des dossiers qui, qui arrivent de la FNAC, la FNAC, tu dois répondre en cinq minutes, euh, c'est la priorité. Donc, c'est un, un, un robot alerteur hein, sur, sur un dashboard, truc tout simple qu'on a développé très, très vite d'ailleurs, mais qui a fait... un un buzz incroyable d'ailleurs parce qu'on l'a développé vite et parce qu'il rendait un service aussi incroyable et là enfin l'application euh, cible est à niveau donc un peu plus d'un an après donc on va l'arrêter pour cela on va l'arrêter parce que c'était un robot un petit peu patch on va dire hein, qui a fait euh, qui a fait office de, de rustine pendant un an et qui maintenant bah, va, va disparaître parce que les fonctionnalités natives euh, Plateau d'acceptation va prendre le, le relais. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Autrement, Victor, tu as un souvenir d'avoir arrêté un autre euh, robot récemment C'est quand même assez rare. Euh... Après, si, si, on en a eu un. On avait développé pour euh, la finance. pour euh, Ah oui, euh, très Ouais, C'était un de nos premiers POC aussi. On l'a développé. Et euh, en fait, alors euh, au bout de six mois, quasiment, ouais, quasiment neuf mois, euh, le métier nous a dit qu'ils arrêtaient le robot. Voilà, alors, on était encore, c'était dans le cadre des POC, donc le POC, voilà, ça continue, ou ça continue pas, hein, c'est le jeu. Euh, bon, c'était, on était encore en train de, de faire des essais, mais on n'avait on encore pas tous nos process de, de sélection, euh, on va dire, euh, euh, industriel de, de, de, de processus euh, en amont. Mais autrement, pour l'instant, nos robots, maintenant, ils continuent à tourner, hein, sur les 40, là, ils sont tous fidèles au rendez-vous. Et on commence à y faire de la maintenance, voilà. C'est ça la vie de l'usine. Sur, sur cette question, je vais rajouter que euh, certains processus qu'on va euh, automatiser avec, euh, avec la RPA euh, ou la Smart Automation de manière générale euh, peuvent être des processus euh, qu'on qu qu garde dans, dans l'entreprise qui sont des, des, des, des processus euh, euh, pérennes, on va dire. Donc euh, on va les laisser jusqu'à euh, ce qu'un jour on n'en a plus besoin il y a certains processus ou certains cas d'usage qu'on va déployer qui vont être temporaires, qui vont peut-être correspondre à une migration de données, qui vont correspondre, correspondre à, un, à un cas d'usage temporaire, par exemple, des cas d'usage qui ont été liés, je ne sais pas, au confinement où on a dû gérer un, un, beaucoup d'administratifs en un temps très court. Ben ça, ce sont des, des, des, des processus qui étaient temporaires, donc. Euh, c'est possible qu'on déploie des, des robots qui, euh, qui, qui n'aient pas besoin de, de vivre trop longtemps. Et parfois, on espère qu'ils ne durent pas très longtemps hein, dans le cas de, du, du confinement. Euh, alors, si, si, je reviens, si je reviens sur la, la, la, la question euh, qui, qui, qui, qui était posée à, à, à Victor sur la, euh, la perception de, de, de, de, de, des, des responsables IT de, de l'arrivée des robots, euh, je, je, rajoute, je rajoute simplement que la clé là-dedans, c'est dans la, dans la communication et la transparence avec les responsables IT. Euh, donc, euh, on a un cas d'usage qui, euh, qui, qui est censé utiliser une application. Euh, la, la, la plus grande erreur serait de, de, de commencer à développer sans en parler aux responsables IT. Euh, le, le, pour réussir là-dedans, il faut aller voir le responsable IT en amont euh, lui expliquer euh, la demande du métier, lui expliquer ce qu'on cherche à faire et lui montrer comment euh, cette euh, collaboration euh, va permettre de, au, au, au métier d'être euh, encore plus satisfait de, de, euh, de l'IT de manière générale. Parce que finalement, la RPA, ça reste un, ça reste un projet euh, IT. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions Victor, Victor, du coup, quand tu as eu ton problème technique, je ne sais pas si tu avais fini la, la, ton, ton, ton intervention. Euh, si, plus ou moins, après, c'est juste, voilà, de y de en qui a qui va être développé et euh, potentiellement de voir aussi avec le responsable IT puisque les métiers ne sont pas forcément au courant. Euh, S'il y a des, des évolutions qui sont prévues sur l'outil, et euh, potentiellement arbitrer euh, ou de décaler euh, la mise en prod ou le développement du robot. On a mis en place aussi hein, une cartographie hein, applicative euh, qui croise euh, les actifs euh, et, et les robots. Ça, on, on arrive à cartographier assez précisément là où on est intervenu dans les différents blocs de l'IT. Et ça commence, à, ça, ça commence à être important. On se rend compte que là, même avec une, une petite quarantaine de robots, euh, on fait déjà un beau petit tour du, du patrimoine. Donc, c'est aussi communiquer sur, puis rappeler aussi aux au responsables des différents blocs qu'il qu y a des robots aussi qui sont en train d'utiliser leur, leurs actifs. Hein. Mais ça, c'est important aussi de les faire participer au début du projet, je pense. Dans, dans les équipes, les équipes projet pour, leur, pour les mettre aussi en contribution et en communication. Bon, on n'a pas plus de questions, donc je vous propose d'en arrêter là. Merci Pascal et Victor d'avoir co-amené ce, ce webinaire avec moi et merci pour votre retour d'expérience précieux. Euh, euh, donc, euh, merci à tous les participants et j'espère je, je, que ce, ce, ce webinaire euh, vous a été utile et vous a clarifié certains, certains points, et vous a apporté euh, quelques éléments et euh, on sera heureux de, de discuter avec vous plus en détail euh, si, euh, euh, si vous souhaitez euh, aller ou euh, euh, qu'on parle un peu plus de, de, de ce sujet-là. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée, merci beaucoup.